Bonjour les amis, bonjour c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne le tarot donc des cinq soleils. Alors euh, je vous ai préparé naturellement la vidéo qui concerne le mois de la balance avec les fameuses cartes du tarot de Marseille qui sont donc les prophéties de Nostradamus ce qu'il a encodé dans ses cartes est ce qu'il faut découvrir. Hein. Alors, euh, la carte qui va être euh, auscultée de près aujourd'hui va être la carte, donc, euh, du pendu. Hein. C'est la carte 12. Hein. La voici, hein, avec la tête hein, à l'envers. Hein. Alors, je vais la mettre hein, en relation. Avec deux cartes, c'est la, la lune et donc la maison de dieu, c'est-à-dire c'est la 16 et c'est la 18. Sachant qu'en haut, il y a la papesse donc, et c'est la carte 2. Voilà pour les cartes que j'ai mis ici. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, avant de passer aux explications, ce que je vais faire, je vais faire simplement... Un petit travelling avant pour vous montrer donc euh, les cartes qui vont être décryptées. Voilà. Alors, ici, comme ça je vais aller bien près vers le tableau. Après, vous voyez, donc c'est cette carte-là qui va être décryptée et qui s'appelle donc le pendu. Ça correspond donc... Euh, aux cartes du mois, de la balance, tout simplement. C'est la douzième carte. Regardez bien, donc il est pendu par l'arrière, la, la tête en bas. Et maintenant, je vais vous montrer, donc le petit, sur le côté, là, vous voyez la tour qui éclate, donc avec deux hommes qui tombent à nouveau. Vous voyez la tête en bas. On voit juste à côté, deux loups qui hurlent, comme ça. et bien, ces deux cartes-là, voyez-vous, côte à côte, ce sont les deux cartes euh, qui portent, euh, qui sont influencées, donc qui sont saturniennes. À gauche, avec les deux loups, c'est le verso, et à droite, la 16 donc la tour, la maison de Dieu qui explose, comme ça, on voit la royauté, hein, donc c'est euh, le Capricorne. Donc, euh, Capricorne verso ce deux cartes saturniennes. Or, maintenant, je monte un petit peu et je vous montre la fameuse papesse. Voilà, alors la papesse, eh bien, elle, c'est ni plus ni moins que la planète euh, Saturne. Voyez-vous, c'est la planète Saturne. Et à l'heure actuelle, Saturne se trouve donc dans la maison donc du Capricorne Saturne se trouve à l'heure actuelle dans euh, la tour dans, donc dans ce lieu donc de, de tour explosée de maison Dieu et dans quelques temps vous voyez donc euh, hop là j'essaie de tourner donc en 2020 elle va glisser Saturne, donc en verso, donc très bientôt, quelque part, elle va se retrouver vraiment au centre, disons, de ces deux signes, quelque part, vous voyez, de ces deux signes, alors maintenant, je vais faire un petit retour en arrière, regardez bien, donc une tour, naturellement, qui explose, la couronne qui tombe, la royauté donc qui tombe, et puis à côté euh, ces fameux euh, loups hein, qui, qui, quelque part, ils sont familiques, ils hurlent à la fin, Je, vous allez comprendre pourquoi, vous voyez, c'est vraiment grave, et à l'intérieur, on voit donc de la mare qu'il y a euh, le fameux disons les crevisses enfin ce que vous voulez parce que les gens ils appellent ça de plusieurs façons le cancer et tout toujours est-il que ça représente euh, le signe euh, du cancer hein, qui est dans la mare là et qui représente ni plus ni moins mes amis la population bien alors maintenant que vous avez vu ça j'ai allé vous l'expliquer d'un peu plus près alors voilà Regardez si c'est correctement de façon à ce que vous puissiez voir au mieux. Hein? Peut-être là. Mais j'ai une petite lumière. Moi, je suis pleine de soleil. C'est pour ça qu'il faut toujours que je regarde par rapport à la lumière. Mais je vais quand même pas à me plaindre. Alors, regardez voir. Regardez voir. Donc, on revient simplement à ce petit tableau. Et naturellement, j'ai toujours besoin d'une trame pour pouvoir expliquer une carte. Alors là nous avons vu euh, le pendu. Le pendu, il est pendu entre deux arbres. Mais ces deux arbres qui sont bizarres, c'est des arbres qui sont secs, qui sont desséchés, qui ont rien, qui donnent rien. Et lui, il est pendu, donc au milieu. Alors, là, je vais vous montrer. Donc, dans mon jeu à moi, comme j'ai retrouvé, disons, tous les codes, euh, J'ai naturellement, euh, je me suis permise eh bien, de recréer le jeu en portant les codes. Et ici, donc, le pendu, en réalité, c'est le jugement, c'est le roi qui siège. C'est la justice qui siège. C'est le jour, quelque part, du jugement également. Voilà, comment va être... Juger la terre, ses habitants, qu'est-ce qui va arriver Donc il y a toujours quelque chose, disons, un petit peu... Euh, hein, on est en attente par rapport à ça. Et Nostradamus, alors que c'est un signe, je reviens donc sur le signe de la balance, Là, c'est quand même un signe qui appelle à la clémence, à la bonté, qui nous donne le temps, disons, de nous ressaisir et tout. Donc c'est quand même de bonne augure. Hein. Or, là, on s'aperçoit que la fameuse royauté, on la retrouve ici, donc sur la tour, et que la couronne, comme ça, elle est basculée, elle éclate. Voilà. Alors, on avance un petit peu dans nos explications. Il faut savoir aussi une chose, c'est que lorsque on rêve, on rêve, lorsqu'on rêve, euh, d'un roi, d'un roi, normalement, enfin, je veux dire, les, les, les, les personnages, disons, qui sont doués pour ça, les médiums, les voyants et tout, et qui recherchent, disons, une, une, ils recherchent une prophétie, ils recherchent, disons, dans leur méditation, quelque chose, disons, de très pur, de très loin et tout, de, pour cibler, disons, une personne, eh bien, si la personne, elle se présente debout, comme ça, la tête en haut, quelque part, c'est un symbole royal. La personne, elle est belle, voire même c'est un roi. Mais par contre, lorsqu'elle est basculée, comme ça, dans l'autre sens, ça veut dire que c'est une personne plus qu'ordinaire et donc on peut comprendre qu'il ne mérite absolument aucun honneur. Alors là, vous voyez, c'est quand même ce qu'on voit là, c'est interpellant malgré tout. Alors, on va regarder maintenant ces fameux deux morceaux d'arbres de chaque côté. Et on s'aperçoit, bon, qu'il y a des épis, mais c'est par 6 Donc, ça fait 6 d'un côté et ça fait 6 de l'autre, puisque la balance, elle est quelque part au milieu, disons, de, euh, du, du zodiaque comme ça, de la roue du zodiaque. Donc là, le pendu, quelque part, signale... 6 et 6, 12 donc tout le zodiaque et tous les coins, disons, toute la terre euh, va être impacté, disons, par sa prophétie alors, là maintenant je vais revenir plus loin par rapport à l'arbre euh, il y a la fête de l'arbre et il y a le nouvel an de l'arbre le pendu là où il se trouve donc ici, euh, dans le mois donc de la balance, euh, ben, l'arbre est fêté, on fête l'arbre parce que quelque part on lui souhaite ben, une bonne chance hein, pour qu'il ait plein de fruits, pour qu'il donne vraiment euh, tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse se nourrir et qu'ils puissent être heureux, vraiment, donc, euh, une, on appelle tout de suite, donc là, quelque part, de l'abondance, hein, sachant que naturellement, les récoltes se, re, se feront beaucoup plus loin, mais déjà là, disons, l'arbre est fêté, en disant, oui, quelque part, donne-nous des beaux fruits, voilà, nourris-nous, etc., etc., bon, est-ce donc, c'est la fête de l'arbre ici voilà ces deux cartes ici telles qu'elles sont moi je vais vous montrer surtout disons par rapport euh, au verso ici ça c'est les deux euh, euh, les deux loups alors je sais que ça peut vous perturber parce que euh, je connais les signes qui sont cachés derrière je connais leur numéros, je connais leur mois, je connais également disons euh, toutes euh, les histoires euh, qui, euh, qui se rattachent donc euh, à, à ces signes, voilà, c'est pour ça que je, je peux me permettre de, de décoder, et de vous le dire comme ça, alors, donc, là, ces deux cartes, donc, dont, euh, qui sont saturniens, le verso et le capricorne, comme je vous l'ai dit, Eh bien, figurez-vous que ces deux lettres, ces deux cartes, en même temps, avec toutes les lettres, naturellement, qu'elles qu qu possèdent, veulent dire arbre, l'arbre, et là, on s'aperçoit que l'arbre, ben, il se casse un peu la tête. Hein? De l'autre côté, ça hurle à la famine. Bien, là, très rapidement, on va arriver en 2019. Très vite, la Saturne va se pousser comme ça pour être vraiment au milieu, justement, donc, de ces euh, deux signes où, elle prendra donc, euh, euh, elle les aura quelque part euh, sous sa coupe, les deux. Vous voyez, hein, elle va vraiment euh, les avoir ensemble. Hein. Ah, c'est tout à fait magnifique. Hein. Euh, mais, c'est quand même inquiétant, parce que quand on regarde donc ces deux tiges d'arbres-là, on s'aperçoit qu'ils nous donnent, qu'on connaît l'histoire, et eh ben qu'ils sont secs. Et on s'aperçoit que là-haut, ça tombe, ça chute, ça crie. Bref, c'est la cata, hein. On va dire ça comme ça. Alors voilà ce que je vois, disons, par rapport à cette prophétie donc de Nostradamus. C'est quand même incroyable. Alors moi, je suis quand même allée voir un petit peu sur internet pour voir un petit peu comment se portait donc la nature est-ce que les arbres donnent bien leurs fruits est-ce que la nature donne bien tout ce qu'il faut qu'elle eh ben apparemment en ce moment disons c'est euh, moyen moyen moyen je crois que pour le blé euh, ça fait trois années de suite où à chaque fois ça chute en France un petit peu plus et un petit peu plus vous voyez donc c'est quand même inquiétant, parce que là, euh, on sait que le, le, le, le signe qui est juste avant la balance, c'est la Vierge. Et la Vierge, on la représente toujours avec des épis de blé. Et je vous avais dit que ces deux signes allaient ensemble. Voilà, il fallait les comprendre également ensemble. Donc, on s'aperçoit que quelque part, euh, le fameux épis de blé tout sec, tout, tout rien du tout, là, il se retrouve, disons... En chute libre quelque part et naturellement ça crée toujours des révolutions. T'as pas de pain, vous, vous rendez compte Dans ton c'est la base de la nourriture, hein? hein? c'est la base de la nourriture. Et je suis allée rechercher ça un petit peu plus loin et ça avait été la cause naturellement de cette euh, révolution française en 1789. Hein? On connaît l'histoire, hein? Marie-Antoinette qui disait « Mais que demande le peuple, du pain, il ben, n'y en a pas, ben, donnez-leur des brioches, ça c'est une blague. » Enfin, vous voyez, donc quand même, pas de pain à table, en chute libre la famine, ça risque, disons, de, de faire un petit peu du foin, c'est le cas de le dire, hein? de ruer un peu dans les brancards. Voilà, alors naturellement, là... Euh, Saturne va se pousser naturellement et c'est une question de temps Saturne c'est le temps hein, ça fait son temps mais étant donné que <rire> on est quand même toujours disons euh, sous la clémence hein, euh, du roi malgré tout quand on est dans le mois euh, de de la balance donc hein, bien y a quand même toujours moyen quand même d'en euh, être averti hein, et quand on a averti eh bien, on fait le nécessaire naturellement, enfin, si on est responsable naturellement, en, en haut, à la tête, eh bien, on fait attention, disons, pour pouvoir faire des réserves, euh, mettre de côté les choses, disons, avoir une, extra, une, une bonne vigilance. Euh, voilà, enfin, ce qu'il faut faire, disons, quand il y a des choses comme ça qui risquent d'être en quand des mauvaises prévisions et il n'y a pas qu'à l'épi de blé que ça s'arrête parce que j'ai vu qu'il y avait encore d'autres arbres ou comme l'olivier aussi alors ils disent oui très peu très peu mais par contre la qualité elle est bonne bon bah ben, c'est le constat est c'est que il y a de moins en moins de fruits, disons, d'arbres qui donnent des fruits, ou les épis de biais, il y en a de, de moins en moins. Voilà, alors là c'est une question, disons, de fertilité naturellement de terre, et nous savons que, ben, quand il n'y a pas euh, de, de pain, et eh ben, euh, ça, ça risque naturellement, disons d'exploser. Parce que dans ces conditions, les prix montent et tout, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Alors, euh, naturellement, ça tourne va arriver en verso, là, en 2020. Alors, il y a quand même le temps de se retourner, de pouvoir quand même se retourner. Vous voyez -je. Si hein, on est prévoyant, il y a de quoi se retourner, je pense, mais il faut naturellement que les, bah, les, les hommes politiques prennent ça en main, euh, prennent ça naturellement au sérieux, parce qu'on s'aperçoit que quand même, euh, là, les cartes euh, désignent mais vraiment donc, le roi, hein, donc, les, les gens qui ont la capacité, disons, d'apporter des décrets, de décider, et en haut également, là avec la couronne, hein, la royauté qui est en haut et qui représente le pouvoir, euh, disons, euh, le pouvoir absolu, donc ça pourrait être l'Elysée, enfin vous voyez hein, quelque chose comme ça, et eh bien là on voit que c'est euh, pas vraiment euh, très joli à voir entre une maison de Dieu et un pendu, voilà. Bon, alors, c'est ma petite description que je vous offre, comme ça, concernant, disons, euh, la carte 12, donc, et qui se nomme le fameux penduche. Bien, et bien, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis, on se retrouvera, donc, à nouveau le mois prochain pour décrypter encore une nouvelle carte qui correspondra, donc, euh, naturellement, euh, au mois du scorpion, parce que je fais toujours à la fin du mois et tout. Bien sûr, là, euh, il y aura beaucoup trop de choses à dire, mais alors, on est tellement informé par, euh, euh, je veux dire, euh, les médias, avec tout ce qui se passe, les revirements politiques, vous voyez, etc., etc. Bon, <rire> que c'est ça serait vraiment même trop facile à dire ça hein, pour le moment eh bien je vous dis euh, au revoir et à la prochaine vidéo au revoir et je vous like j'ai oublié de vous le dire